Oh, oh, oh. Hey, hey. Mais sa premier ministre Ariel Henry parle tende Gaïe kakabandi. Mais sa ministre justice la parle tende Gaïe kakabandi. Hey, hey. Et par Borisite ici nous sans pitié, n'a pas gaye kakabandi parce que nous souffrons trop. dit l'autre semaine pour m'aider à danser comme ça sous matissant femme font si danser comme ça sous matissant la police femme descend sous bissant pour mal garder timouvim femme à l'éba prétendre mais pour m'aider à danser comme ça contre ça nous baga bon la la police avec un bel bikini. A un bel bikini, papa ici? Hein? Sous ma 100, bel petite plage, un Bel ti bikini. Rouge, sous moi, papa ici. Pourquoi nous avons des Rouge. Pour ma kale comme pour ma baïtiz. A to pour me pas qu'à descendre, sous bisotné, pour me faire journal, et puis, mélangez-moi, moi, papa ici. Et puis, allez non avec ti bikini, nous, et puis, ou présente le journal là-bas, le peuple. Quand ça, la police, pas qu'a fait là. La police, s'il vous plaît, faites rêver réalisé. <laughs> s'il vous plaît, papa, ici, mobilisez, mobilisez, parce que faut que nous gagnons caca cacabandio. Alléluia ge bon dieu madame mademoiselle et messieurs pour serrer des mouns gabdou oui chrétien pas qu'un dossier gaillé caca bandi. les bandits ont attaqué la prière pour nous la prière. l'important Li pour nous dans des messages ça avec un pile attention à nous suivre ensemble nous fait un pile heureux ouais, en haïti mm -hmm.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 Nous pas songer que nous sommes des ambassadeurs. Qui recevoient l'autre nous, ou l'autre côté. Nous en transit sur la terre, c'est passé, n'a passé. Mais depuis le jour, nous avons fait la prière de repentance. Nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous avons nou enroulé dans l'armée. Et c'est ça, nous tout oublié. Nous utiliser. Nos armes de combat ne sont pas charnelles, mm -hmm. mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et puis nous à ça, comme si nous maintenant mm -hmm. nous bon Dieu, c'est à diable. Et c'est ça que vous montrez, nous montre, Jezabel. Mandem qui sais pas. qui ne sais Je ne sous toute sainteté, il n'y a pas de problème dans le niveau mm -hmm. protestant qui fait ma garçon. Parce qu'il n'a passé à côté de la vérité. Mais ça, qui plus triste, c'est que y a des leaders qui ont connaissance mm -hmm. et qui continuent de traîner le peuple dans l'ignorance. Et la Bible continue à dire, mon peuple périt faute de, de connaissance. connaissance. Je me sens révolté. Le mot qui, genre, l'église de Jésus-Christ-là, n'est pas capable de faire progrès encore. Je mm. en comprends nos bagailles, mes bien-aimés. L'argent n'a pas fait l'église progresser. Je comprends nos gros bagailles, mes bien-aimés. L'argent n'a pas fait l'église progresser. L'argent n'a pas fait chrétien progresser. Au contraire, l'argent fait nous tomber dans la léthargie. Depuis nous sommes nous, nous sommes occupés. Nous ne sommes pas pour nous adorer. Nous ne sommes pas pour nous prier. Nous ne sommes pas pour chercher la sanctification. Mais maintenant, nous avons découvert extraordinaire. Pour que tu arrives dans ce stade, pour le garder en et puis pour le rester lui-même, et puis pour le bon Dieu qui une première place dans la ville, c'est le bon Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas expliqué que je comme venu à l'âge, non? Je expliqué que bon Dieu, qui a fait l'argent, par mettre tout. Alléluia. Bon Dieu qui a fait, c'est où mettre l'argent. Trois personnes qui ont l'argent, servi avec eux. Mm. Même dans l'évangile. En plus, leader a prêché l'évangile, il y a l'abondance. Mais qui ça nous constaté L'église a toujours été pauvre, mais l'idée leader a toujours été riche. Effectivement. De même, dans cause politique pays. Les gens qui ont défendu ce qui est mal. Les gens qui sont dans le ghetto. Ebi, tan -tan, tande, non lap lap lap vole, et puis, de temps en temps, on entend les gens qui ont cité la corruption. Combien de millions ont disparu, ont volé. Et a discuté de jour en jour. Les gens qui ont dit qu'ils ont défendu comme peuple. Ils toujours vécu pi mal. Ils a toujours une pi pauvre. C'est ça que fait Papa ici. Dernièrement, amis qui fait perdre mon business. Même, Et puis amis, ça m'a mon conseil. Pour que une situation difficile pour lui. bien. Pour que une situation difficile pour lui. Est-ce que est capable capables d'aller à l'église y a une façon pour que les capable capables de reprendre. Ami, à l'église, c'est bien. Avant mais... d'aller à l'église, regardez comment vous êtes capable de jouer à y a un travail. Vous pouvez dire, mettez le travail là avant Dieu. Non Non, non, non, non. Pas comprendre l'éternel de fait six jours de travail on jour de repose <rire> ou que vous travaillez plus que vous reposer donc si vous rêvez dans une situation qui difficile ou perdit tout ça ou te procéder et puis quand y a là c'est l'église ou bralé si tout l'église des haïtiens ou bipov bi parce que l'église là Papa, pral ne pou pas ou le travail. Mais l'Abdou Jésus qui si ceci, Jésus cas là Jésus cas l'autre qui tout. Si tu as 10 10 personnes dans l'église, 11 personnes de l'église. Pourquoi le pasteur dit ça? Tu as senti que ou et puis e l'Abdou porter, porter, besoin de ou même leur besoin de la brille. La traque la papa. toute la journée. Mm -hmm. Pasteur sans pitié, qui ne jamais comprendre que l'éternel travaille six jours, que les gens ont levé ce travail pour le travail, ils ont ouvert la porte de l'église chaque jour et puis ils ont fait offrande. Et là, il dit, Mais il y a un soup, il vole de tous les pasteur, ça n'a pas mérité, il boit bois calé tout peut pas ici. Est-ce que pasteur, ça n'a pas mérité, il bon bois calé? Chaque jour, les gens ont levé, ils ont fait jeûne. La plâbrié, il il y rempli Moun apote comme, passé a camber dou moi-même dans l'église, ouais. et billet de là pour bébêtine faire au Chaque dimanche mon fidèle de la porte mille dollars contre la travail. Donc moun ça yo a vu une pire et puis moun dans l'église sont dal pauvres. Est-ce que qu'on est-ce dans l'église comme ça? Non, si c'est pour ça me paie. C'est pour ça me gêne mon peuple ici. Les gens méritent de faire parce que ne sont pas équipe matin, midi soir, pas bien Ils ne sont pas ou Ils ne sont pas Ils pas Ils Ils Ils eu Ils Ils Ils ils viennent plein d'argent. Tout petit, sont dans un pays étranger. Effective. Mais les pauvres, sont devant eux. Ils marcher chercher l'argent. Tout le monde qui a prêché sur l'abondance, suis yo ils viennent riches. Et presque tout le monde qui est dans l'église, ils viennent pauvres. Mm -hmm. Et au fur et à mesure que ça a passé, la foi a diminué. Parce que vous a de qui tendent des messages là. Et puis ils courent derrière l'abondance là. Bon Dieu, son Dieu d'abondance, mais les monde qui courait de l'argent, et bien bonjour à courir, c'est de l'argent. Et comme ça, le message qui vous fait grandir, il va message qui vous vous former, qui va vous construire, ou, qui vous faire homme fait faits, femmes faite. Jean 1 Corinthiens 13 dit, il va prêcher Parce que tout le monde a dit n'importe bagaille même Bible a fait main. Et comme nous sommes peuple ignorant, même dans l'église, nous-mêmes, toute l'église, nous participons à toute erreur qui fait le pays à tomber dans la salle tomber là. Mmh. Et maintenant, on est très politique avec vous. Parce que l'heure de Jésus-Christ. Vous voulez nous payer un pot, qui ça pour nous faire C'est une question politique. Jésus-Christ répond politiquement. Baille bon Dieu, ça pour bon Dieu. Baille César, ça pour César. Là, vous vient de dire bon Dieu, mais nous, jeunes femmes, nous avons fait C'est une question politique, être avez fini à monsieur. Monsieur n'est pas entré dans la logique, non Il t'a demandé, mais côté garçon, il a fait là. Un seul monde qui a fait comment nous faisons ce seulement nous mener? Sauf que ça entrer dans une discussion malsain. Jésus-Christ gardait mon yon enjè, et il commence à -tout le monde en danger, il a commencé à dire tout péché. Et puis il dit, mon qui a péché. Trape l'envoi. Vous vous posez un question politique parce que s'il si dit, c'est pour la Côté justice soit prêché à côté grâce soit Si on dit qu'il est vivant et la loi qui dit ceci, là qui soit favelle, Il est venu pour prendre nos pièges et puis répondre vous, vous dire, politiquement que mon monde qui s'empêchait a voulu le premier roche là. Mais vous Jésus-Christ n'a servi, à dire, fait 33 ans sur la terre comme un gros politicien. Comme un gros politicien que tout politicien.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 Les protestants entraînent dans hypocrite, même gens avec le reste du monde. Nous la donne nous pas la donne C'est nous, c'est pas nous. Ratement dessoufflé Et ce bagage, ça fait l'église la diviser. Vigne-je le diviser. presque pas dit Amen dans l'église. Ou message à prêcher, nous tous dans le même moment là. Mais il y a un petit Amen, il un petit mm. Mm. Pour qui ça Parce que y <rire> monde dans l'église. Pas marcher derrière la parole, c'est des monde qui marche. Et même dou, tout le monde qui a des monde, c'est le monde qui a marcher de tête en bas. Si les voulez lever tête, vous attendez la vérité. Et l'église, la Cavine, on une seule Parce que son seule parole qui a parlé là c'est la parole de Dieu. Le monde ne doit diviser sur la parole de Dieu. Vous ne diviser sous l'opinion. Vous ne diviser sur l'opinion on va diviser sur la parole de dieu parce que cette parole est oui et amen c'est ça que fait pas quatre monde qui par converti dans l'église ils yo, yo vint tout nos pierres d'achoppement et empêché l'église la grandir. parce que l'église la gorge pour le grandi non homogénéité pour nous sembler nous toutes pas bien gens, mais nous tout à les et même gens mm. Ça nous est l'élite en Haïti qui nous fait en pile erreur. Mm -hmm. Et bien un pile haïtien qui entraîne un bagaille de bonne foi, de bonne volonté, de bonne conscience. Et y a bon bagaille à faire, et bien c'est tout le monde, tout le monde. Ici, nous parlons de péché personnel, nous parlons de péché collectif, nous parlons de péché national. En pile péché national fait, Daniel chapitre 9, le a dit, nous avons péché. Parce que Israël en entier est entré dans la désobéissance. Même Jean-Jodie à Haïti, nous avons péché. Parce que nous, la majorité, nous est dans la désobéissance extrême. Mais nous, nous ne pouvons pas faire les États-Unis, le Canada. Et nous, nous faisons ça. Nous sommes honteux. Nous quitter nous fait nous En guise, nous suivre la parole de Dieu, nous suivre l'Occident. Qui ça, américain Américains qui sa la France pensait, qui sa Canada pensait, oui. qui sa la Dominicanie a dit, comme si nous sommes pour nos peuples de rester avec. Effectivement. Maintenant, je vous rappelle que Jésus-Christ est Jésus mort sur la croix pour vous. Vous pas obliger de rester avec personne ou capable de faire contact direct avec le bon Dieu. Et le bon Dieu, si vous avez un contact direct avec l'IA, vous aurez l'éternel des armées. L'armée, ce n'est pas la mitraillette seulement, mais la mitraillette là-dedans. Amen, ah, ce n'est pas une guerre bactériologique seulement, mais une guerre bactériologique là-dedans. Ah, là, c'est une guerre économique. Ah, mais c'est... majorité de monde des gens qui ont pas à l'école. En plus, les gens disent que nous grâce à ce qu'on ont dirigé l'église là. Mais moi-même, je réalise que la classe moyenne, c'est la plus rebelle. Parce que plus les gens qu'on lit en Haïti, c'est plus les gens qui ne sont pas capables de hmm. Et Maintenant, je vous dis l'homme qui est campé de chez Allah, il ne faut pas comprendre ça avec lui, ou Faux pas Faux pas il ne faut pas comprendre ce c'est lui qui avec vous. Il ne faut pas oublier que bon Dieu bonjour, les gens sont des envoyés. Ils sont venus pour dire la parole de bon Dieu. Nous n'avons pas dans temps encore pour bon Dieu descendre pour venir parler avec vous, mais il parle à travers les prophètes. Il parle à travers la parole de Dieu, la Bible. Il parle à travers les prédicateurs.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 Ou pas qu'on fait les yeux pour quitter le Saint-Esprit communiqué avec vous. Matin on dit on bagaille. Bon Dieu est l'élo parce le remet. Amen. C'est lui-même qui est l'eau qui faut là. S'il bat l'eau ou pas là. S'il est l'eau ou là, elle aller avec vous, c'est pour t'en dire. Songez, ça le dit dans le psaume 24. À l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. C'est-à-dire, tout sac sous la terre, tout le monde qui est sous la terre, c'est pour l'éternel. Ni méchant, ni tout. Parce que dans la Bible, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant ou le jour du malheur. Quittez bon Dieu, aiguisez sa sagesse pour venir comprendre. Suspendons de ça, le monde mon abdi. Suspense suivre mon temps de bon Dieu. Pas de pays sans l'armée. Qui ça me dit là? Un pays sans l'armée. L'éternel connaît ça. Pas un univers sans l'armée. Pas de cosmogonie sans l'armée. Non, ça va dans l'église là. Moi même pas rien. Mais depuis, depuis Genèse, nous avons reconnaissance que sur la mer. L'Éternel n'a pas joué. Parce que l'armée se définit comme une force constituée. En tant que garantie de sécurité. Pas le chercher dans l'autre livre pour jouer ni comme ça. ou jouer même bagaille là, mais dans n'importe l'autre gens. Et c'est privilège bon Dieu. Armée. Ces force constituées en vue de garantir la sécurité. L'éternel qu'on qui jean bagaye là, l'elfe fait toute cosmogonie, l'institué là, la Alors, au même qui sous la terre, qui était mon apassonant, reprend nous. Grand pile tractation fait pour écraser l'armée d'Haïti. En plus, le monde est content de la mer à craser. Et quand il y a, a un sujet de discussion sans essayer de rien comprendre, nous quittons l'émotion. La mer à bon, la mer à pas bon, c'est pour tout, La mer à pas bon, la mer à pas bon. Gros chef, vous d'accord pour craser une institution forte, seule institution forte qui est en pays. Nous ne pouvons pas jamais raisonner. Parce que cérébral, nos têtes, nous raisonner, nous ne pouvons pas fonctionner. C'est émotion, nous. On ne va pas être bon, retirez-le. On ne va pas bon. Jetez-le. Mais à qui ça n'a pas de la selle ma coûte, ma écoute, ma écoute, moi-même, moi je n'ai pas quelques bonnes victimes. Qui présente la tête comme victime, alors c'est le monde qui est dans la guerre et puis, il perd la bataille. On a tout à fait film fume, parce que vous avez un gob pour montrer comment tu valides tout le monde. Tout le monde, c'est ce monde qui devine pour tout le monde qui valide. Pas qu'il y la des gens innocent Alors, si les gens qui sont incrédateurs, c'est qu'ils sont responsable Et si je dis, nous ne on pas... Regardez qui sont les gens qui sont estimés dans le pays. Estimez pas que je personne. Parce que l'apprès développement, il n'y a pas de malgré. L'apprès développement, il n'y a pas de gens personne. On bon matin, ma gloire sot dans la casette, elle traverse il elle dit, « Hey, hey, hey, et hey, bien faire ma monsieur. Qui laisse le monde qui a dit, qui s'en été reproché et estimé Personne, ne le monde qui s'en a reproché et estimé. Ma gloire est prête de dire, il s'en là. Ou même dans la tête, comme malheureux, vous pensez que c'est la médaille de la tête qui a d'état tout le temps Ou pas capable de comprendre que tout le d'état est comme une Alors, c'est ma gloire qui est levé pour contre lui. Et puis, quand le film était estimé dehors, estimé parti à l'enfance, et puis le même qui s'en le fait, il a invité le dernier bourgeois qui a fait balle dans le palais toute la journée. L'aiderait mm -hmm. le Duvalier, pour Duvalier, il a avec lui comme ministre de la Santé, parce que Duvalier était secrétaire d'état de la Santé, sous-estimé, Duvalier dit, mais. Ou pas commande ça, vous ne pas fait, un gars de un un Et depuis, là, a de dans jusqu'à ce que ma ne pas encore. Je ne personnes qui dit ça en Haïti. Mais tout le monde a parlé de Duvalier qui s'est dit du valier de ceci, duvalier valier, du, valier, du, valier, du valier. Et puis l'OAP regardé, tout ce monde qui a financé cameroun tout ces monde qui a financé coup d'état, il a fait 13 ans au pouvoir, il a dérangé 13 coups d'état pour le décarrer là, pour défendre révolution politique, pour le faire une révolution économique. Tout le monde fait être passé pour victime, mais tout le monde a été venu pour le tout là, il a tout rempli là-dedans faut nous jouer nous pour dire nous là, parce que quand l'histoire est écrite par des vaincus, c'est mon monde qui a misé seulement à mais il faut nous des gens qui étaient là, qui ne sont pas ni vainqueurs, ni vaincu, mais qui des ont vécu l'histoire, qui connaît sa bagailles-là. Les là c'est que l'homme-là, quand on l'autre vie, pour a le vie, avant Claude, c'est ton tomacoût. En vérité, plutôt ton Thomas tomacoût, tomacoût, tomacoût, Parce que je dis à Périnouan, pas dirigé. N'a pas pédéré les bails, il volait. Mais c'est des terroristes. Salomé Charles Mourier, ce n'est que le commencement de la douleur. Si bon, Dieu es pas fermé, nous avons tout le monde a dit que Claude toi à couvert. Moi-même, je lis dans la Bible que mes jours sont comptés par l'éternel des armées. Pas grand quelqu'un qui doit droit sauver si l'éternel n'a pas la permission. Et moi, je dis non, non si l'éternel m'en va, c'est victoire. Parce que je me pas mal dans le ciel. Je ne peux pas personne. Je ne peux pas de la mort. Je ne peux pas perdre dire, je n'ai pitié pour moi. L'on a prié pour moi, je ne vais pas me cacher, bah parce que je ne vais pas rate, je ne vais pas le cacher en côté. Je demande bon Dieu pour me faire un courage pour continuer à dire la vérité jusqu'à ce que je relève. Parce que je ne peux pas demander, pays je de ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un pays qui doit marcher. Je ne peux pas sortir de la presse à 10h du soir à pied. Je vais manger fruitail, je vais monter Pétionville à pied mal dormi. Nous perdons le pays, nous. La CIA, moun pas de gens qui travaillent avec lui. Il n'y a pas de qui CIA en Haïti. Il y tellement de prestige. Blanc, pas de qui s'il la CIA. Si Haïti en content, il y a la blanc. Pas de gens qui sont pas en Haïti. Et gros placer, oui, gros bourgeois, gros la vous, ancien général, vous pas qu gros nec, qui comprend de vie et de mort tout le monde. Avec droit de vie et de mort sous tout le monde. Vous avez le droit de vie et de la, sur la le monde. le droit de Pendant sur tout le monde. Vous de travail de mais dans le pays d'Haïti, si haïtien a toujours l'effort qu'on est, qu'elle a travaillé pour Blanc. Exemple, ben. Lambert. <laughs> Lambert, je suis 25 ans depuis de ensemble avec Blanc. 25 ans, on a travaillé ensemble. 25 ans, nous sommes amis. <laughs> Blanc, c'est 100 000 papa haïtien. <laughs> La quand tu regardes les vicieux, papa, ce pays d'Haïti après 25 ans de service, peuple haïtien, quand ils y a eu 20 sous, il y a eu un peu de vieux poids. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens qui sont américains, ils ne parlent pas de tout le monde qui a travaillé. Mais les haïtiennes toujours, ils ne veulent pas de travail pour tellement sans rester avec nous. En fini, pasteur. Ce qui a eu un souffle, c'est le temps qui retirer le souffle. N'importe qui a chuta à côté pour réfléchir, pour qu'il ait tout le monde, l'Éternel a coupé le souffle. Parce que l'Éternel t'a dit, non, non, mauvais riche là, et si ton âme t'est redemandée, tout le grenier me plein, quand y a des choses encore, mon âme vit, bamboché, repose-toi. puis l'Éternel dit, au jour même, ton âme te sera redemandée. Toutes les choses qui sont qui pas avec eux. Et moi-même, c'est pour suspendre, Ou mourir, je ou mourir demain. comme des Jésus-Christ fait 33 ans, le monde, monde, mais, pas mourir aujourd'hui, pas mourir demain, mais l'essentiel, mourir ta commune. Mesdames, et messieurs, bienvenue dans Haïti, la République des coquins, et c'est celle qui au cap -Rité. Par rapport à ça qui a passé dans le pays d'Haïti, jour et façon où le peuple vivait, c'est vrai que journée et jour, les yeux commencé à aller. Mais bon bagaille pour nous. Connaître. Ça fait pour le président monter. Et puis pourtant, il y a une équipe de politique, choule oligarque corrompu qui va faire 5 voix dans l'élection. Et puis, on dit comme ça, nous ne président pas sans un jour pour nous faire ça. Fait. Nous ne savons pas exemple sur son exemple. Fondra à son exemple sou yo. Za fè pou fin vote yon sénateur. Pour le représenter au bon koton président. Et puis koun la pou sénateur sa. ensemble avant avon nan manifestation contre président. Map veye nou. Map veye nou. Parce que m'kone la pli pa nan nou. Nou sa hout. Joule jodi ya. Par rapport à ce qui s'est passé dans le pays d'Haïti, la façon dont nous avons manifester, nous n'avons pas de nous faire quitte. Nous pas de nous faire wai, comme si le pays a douce libre Donc, ces divers citoyens, conscience commencent à se réveiller, à monter à Guacalé. Mais s'il vous plaît, papa pas ici, vous allez supposer Kimbel, Kimbel, Kimbel, Kimbel, pour nous bailler toute la politique, toute la qui empêche le pays à avancer, vous avez leçon. Parce que je ne fin pas faire un vote en tant que sénateur pour représenter, et puis ça qui passe, ou dans la manifestation ensemble. Pour faire qui ça, je ne bon, peux pas battre dans manifestation. Ou ces députés, je suis manifesté ensemble avec vous, ou bien manifesté contre qui est, contre le président. Je suis bat ou bien bat Je fais tout pour nous, non, commune. Et puis comme il a chaque cas où nous virons ces gangs, il y a des magistrats dans bas Pas le bois calé. Parce que depuis comme nous avons plein de gangs, on met des magistrats dans les gangs. Aussi simple que ça. Je fais pour le président monter. Et puis, il n'y a pas qu'à faire ça pour le faire. À cause qu'on ne peut pas négocier, soi-disant, l'opposition qui a problème, Moun faut que nous son exemple. Sou yo. Parce que si nous ne pas son exemple, nous ne pouvons pas sortir dans une situation difficile.